Bonjour Périne, bonjour à tous. Alors, bonjour. Perrine est là. vous pouvez nous mettre un petit oui. mot dans le chat si vous nous entendez bien Et si vous voyez la présentation, etc. Parfaitement. Parfait. On va voir s'il y en a d'autres participants. Bah, super Et on voit tout et oui. Mais oui, nous sommes confinés. Eh oui. Au même endroit. En fait. On voit qu'il y a des grandes lectrices et d'autres qui sont moins lectrices. Voilà. Alors, nombre de participants. Je vois qu'il y a du monde. On vérifie juste. Ok, nickel. Alors, peut-être qu'on va... Euh, faire juste un petit point justement sur les consignes, parce que je ne sais pas si euh, vous avez suivi d'autres séminaires avant, euh, avec Livestorm, donc le chat, voilà, vous avez, pour ceux qui ont écrit un petit message, vous avez compris que le sujet c'est euh, de réagir entre vous, de dire bonjour, de faire, euh, voilà, d'avoir des interactions, et puis vous avez à droite l'onglet questions, qui va nous permettre, en fait, de, de voir un petit peu quel sujet vous intéresse au fil de, de, de, de ce webinaire. Je ne sais pas si quelqu'un veut tester en, faisant une question, en posant une question test, par exemple, pour qu'on voit un petit peu à quoi ça ressemble ensemble. Ça serait pas mal. On attend une question. Parfait. Super. Donc, du coup, si vous regardez votre écran à droite, vous voyez qu'il y a un petit triangle avec un, un chiffre. Là, c'est zéro. Euh, si vous cliquez dessus, en fait, vous pouvez voter. Et ça nous permet d'identifier euh, les questions qui sont les plus pertinentes pour vous. Si, euh, vous, si on a le temps en fait, de tout traiter, on traitera tout, évidemment. Mais euh, si on doit choisir, l'idée, c'est plutôt de choisir les questions sur lesquelles il y a le, le plus de votes. Donc, n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure. Euh, je vais faire une, une petite introduction et puis peut-être sur l'organisation de la session euh, et sur les questions, tu, tu prendras la suite, Marie-Pierre Oui, parfait. Ok, super. Donc, en fait, cette session euh, se concentre sur l'Open Education dans son périmètre européen. Pourquoi parler de l'Europe Alors, pour deux raisons. La première, c'est parce que Perrine de couet le qui a magnifiquement organisé cette conférence, nous l'a demandé. Et ça, c'est une vraie bonne raison, évidemment. Et la seconde, c'est parce que l'Europe s'est emparée du sujet il y a quelques années et le développe, le soutient, et, et c'est donc ce qu'on voulait vous montrer au cours de cette séance. Depuis 2013, la Commission européenne, à travers une communication qui s'appelait « Ouvrir l'éducation, les nouvelles technologies et les ressources éducatives libres comme source innovante d'enseignement et d'apprentissage pour tous », a lancé son programme de soutien à l'éducation ouverte. Alors, cette politique d'ouverture. Hein. Elle est animée par l'Europe, mais elle ne se limite pas à l'éducation. La Commission européenne soutient également les actions des États membres pour l'accès ouvert à la recherche. Vous avez dû entendre parler de l'open access et de l'open science, pour l'ouverture des données, et notamment des données publiques aussi à des fins de recherche, hein, l'open data. Et puis, pour la montée en compétence de tous ces citoyens sur le numérique, avec un référentiel que vous connaissez peut-être qui s'appelle DishComp. En ce qui concerne l'enseignement supérieur, puisque c'est le cadre de, de cette conférence euh, euh, Open Education Global, l'Open Education, comme le souligne euh, en 2016 un, un rapport du Centre commun de recherche européen qui s'appelle le JRC, l'Open Education comprend dix dimensions que l'on retrouve généralement dans les établissements. Une dimension, en fait, c'est un domaine qui regroupe différentes pratiques qui interagissent et qui modèlent l'Open Education. Et comme vous le voyez sur cette slide, les dimensions, c'est l'ouverture des contenus, un accès ouvert, une pédagogie ouverte, une reconnaissance ouverte et enfin une collaboration et une recherche ouverte. Si vous avez suivi euh, euh, cette conférence depuis le début, ce sont forcément des mots dont vous avez entendu parler ou des expressions que vous avez côtoyées. Je pense d'ailleurs à euh, l'atelier... Euh, de tout à l'heure sur la collaboration ou la collaboration verte qui était très intéressant et qui montrait la manière dont certains sites web se sont emparés du participatif. Alors, pour mettre en œuvre ces pratiques dans de l'Open Education, vous avez aussi identifié par le JRC quatre dimensions transversales qui sont nécessaires. Vous avez le leadership, la stratégie, la qualité, et la technologie. Et en fait, ces quatre dimensions rendent possible la mise en pratique de l'open education dans une université. Donc on le voit, l'Europe a réfléchi, l'Europe s'est vraiment emparée de l'open education et de ses satellites. Dans, dans ce webinaire, en discutant avec la deuxième animatrice Marie-Pierre Chalimbaud qui euh, euh, travaille à, à l'agence Erasmus+, nous avons choisi en fait, plutôt que de se concentrer sur le détail des politiques européennes euh, que vous retrouvez dans les ressources qu'on va vous mettre à disposition sur le site web, on a plutôt choisi de vous montrer deux mises en œuvre très concrètes des politiques européennes avec deux projets Erasmus+. Évidemment, on a une idée derrière la tête. Vous montrez que financièrement, à travers ce programme, désolé, c'est le WhatsApp de la conférence. À travers ce programme, l'Europe peut soutenir vos projets liés à l'Open Education. Marie-Pierre, si tu veux faire un, un petit tour de table des intervenants. C'est moi on a perdu Marie-Pierre non, c'est moi, celui-là, c'est bon. Donc, euh, oui, euh, Caroline a évoqué les, les grands textes et les grandes orientations euh, politiques européennes en la matière, mais la Commission européenne s'est également euh, dotée d'instruments pour opérationnaliser ces orientations politiques. Et c'est notamment le cas pour le secteur éducation et formation euh, du, du programme Erasmus+. Donc, euh, deux de ces projets Erasmus+, euh, coordonnés par des structures françaises, euh, en l'occurrence, euh, vont être présentés dans la session d'aujourd'hui. Le premier est l'Encyclopédie des migrants, qui est un magnifique projet porté par l'Âge de la Tortue et qui vous sera présenté par Sophie Archereau. Et un deuxième projet qui est D'Éclame-FLEU. Euh, donc particulièrement approprié pour cette conférence euh, francophone qui est portée par l'université de Rennes 2 et qui vous sera présentée par Elisabeth Richard et Dorlie Ramella. Donc chaque présentation de projet euh, durera plus ou moins 15 minutes et euh, en suivant de chaque présentation, euh, nous prendrons un temps euh, d'échange ou de questions réponses d'une dizaine de minutes euh, environ. Donc, je vais maintenant faire monter sur scène Sophie, qui est déjà là. Donc, Hello. Sophie Archerot, qui est responsable de l'association L'âge de la tortue, donc une association artistique basée à Rennes. Et pourquoi ce nom Je n'ai pas pensé à vous le poser avant, mais pourquoi l'âge de la tortue D'où vient ce nom Alors, j ai, j ai pas... bonjour à tous. Euh, merci beaucoup pour l'invitation. Je n'aurai pas d'explication très claire sur le nom de l'âge de la tortue. <rire> euh, je suis désolée, cette question nous est souvent posée, mais qui nous permet effectivement de nous, de nous faire remarquer parfois dans les noms des associations. Bon. Alors, le mystère restera euh... poétique, c'est très bien. Voilà, exactement. Voilà, je vous, laisse, je vous laisse la main pour la présentation du projet euh, en encyclopédie des migrants. Merci. Euh, alors, je vais commencer par vous montrer un une grande annonce euh, qui se compose de plusieurs extraits, du documentaire du projet de l'Encyclopédie des migrants. Et après, du coup, je reprendrai la main pour vous présenter l'association de l'âge de la tortue et euh, le projet en particulier de l'Encyclopédie des migrants. Voilà, j'arrive juste. Alors, le voici. C'est une lettre, mais c'est plus qu'une lettre. Le mot ici c'est partager en fait euh, C'est le mot clé en fait de, de la lettre Partager avec les autres euh, en fait pouvoir dans ce, dans ce sens euh, donner, euh, euh, pouvoir donner à connaître Donner à connaître <rire> Donner à connaître, ok c'est bon euh, Mon histoire euh, euh, à d'autres personnes euh, Qui dans ce monde en fait c'est ça Estimados amigos del Proyecto Migración, me comprometí a escribir estos dos folios sin pensarlo bien, solo movido por el hecho de que mi vida ha sido una interminable cadena de actos migratorios, tan pronto voluntarios como impuestos. ¿Puedo hacer una aclaración? Sí. Uh -huh impuesto est la déportation de toute la famille à Siberia, par claro, sí. exemple. Mm -hmm. En fait, ce n'est pas n'importe quel livre, hein. c'est un livre que j'ai écrit moi-même en 2004 sur moi Ah oui. Donc c'est pour ça qu'il est en valeur ici, et ça, le livre aussi. Il beaucoup marqué ma vie, Ça me monsieur. Vous l'avez connu personnellement. Uh, so to, to Ren, we have made it a point to tell everyone to bring in two pages. But the act of writing is very organic. The moment you start writing, the script runs away from you. Okay. But within everything, I think we've done all right. I think we've I, done Unfortunately, really. we we can't change the rules halfway no, down. No, we can't. But And I've tried. if we I mean, could I get Ren to possibly just say, okay, Maybe in each city we'll give one exception that can be no, that double works. the length. Yeah, Sophie, votre micro est coupé. Là, ça y est. Non, là, il est à nouveau. Sophie Oui, vous m'entendez bon Ça y est. Alors, on commence. Donc, je disais, je suis Sophie Archerot, je suis responsable d'administration et coordinatrice des projets européens au sein de l'association L'Âge de la Tortue. L'âge de la tortue c'est une association loin 1901 qui conçoit, qui produit et qui diffuse. Ouais, donc je suis pas qui conçoit, qui produit et qui diffuse des productions artistiques euh, dans le domaine des arts vivants et des arts visuels. Ces productions là, peuvent, prendre la forme, euh, peuvent prendre des formes diverses, ça peut être des publications, ça peut être des spectacles, ça peut être des expositions. Voilà. Euh, notre association est ancrée dans un quartier qui s'appelle Le Blône, à Rennes qui est un quartier, qui est un QPV, donc un quartier politique de la ville. Euh, on y est depuis presque 15 ans et nous œuvrons depuis 2017 à l'échelle européenne. Voilà, tous nos projets, avant de passer à une phase européenne, ont été développés, ont été éprouvés à une échelle locale. On ne cesse de faire des retours entre l'échelle euh, micro-locale et l'échelle européenne dans nos projets. L'objectif de l'association, euh, c'est de porter un regard sur le monde qui nous entoure. Nous sommes convaincus que l'art peut proposer une approche sensible euh, des questions qui traversent une société hyper moderne, des questions du type de euh, l'accueil voilà, de des personnes migrantes, le rapport entre vie privée et vie, pu vie publique, euh, la place des femmes dans l'espace public, les transformations urbaines, voilà des questions sociétales. La démarche de l'âge de la tortue elle a plusieurs dimensions, elle a plusieurs volets, euh, principalement, premièrement un volet, euh, un volet artistique car euh, tous nos projets sont conçus par des artistes et donnent lieu in fine à des productions artistiques. Un volet contributif, car euh, pour pouvoir imaginer le monde qui vient et la manière dont nous voulons vivre ensemble, il est nécessaire de faire ensemble. Euh, les projets de l'âge de la tortue intègrent toujours une dimension contributive à toutes les étapes du projet, de la conception jusqu'à la diffusion, pour ne pas considérer... Euh, Seulement les destinataires comme des destinataires, mais aussi comme des destinateurs. On essaie, de, voilà, quand on conçoit un projet, de trouver tous les endroits où il est possible d'avoir une approche contributive. Euh, une autre dimension, qui est la dimension pluridisciplinaire, car nous sommes convaincus que les projets s'enrichissent des apports de différentes disciplines. Nous travaillons, par exemple, depuis de nombreuses années avec des chercheurs en sciences humaines et sociales, et c'est à ce titre, d'ailleurs, que nous travaillons, que nous connaissons bien l'université Rennes 2, euh, qui est partenaire de nos projets européens depuis plusieurs années maintenant. Et enfin, le dernier volet, euh, le volet de coopération, car nous avons initié, donc je disais depuis 2007, euh, la coordination de projets européens, d'abord avec un seul pays, puis deux, puis trois, et désormais six, avec le projet que nous menons actuellement, le projet qui s'appelle Fusée de détresse, qui est la suite de l'encyclopédie des migrants. Donc, avançons sur le projet qui nous intéresse, l'Encyclopédie des migrants. Donc, en 2014, euh, Paloma Fernandez-Sobrino, qui est la directrice, la directrice artistique, a souhaité mettre en œuvre un projet de collecte de témoignages intimes de personnes migrantes dans quatre pays de la façade atlantique. Ce projet, c'est l'Encyclopédie des migrants. Ce projet, il n'est pas arrivé comme ça tout à coup, c'est c'est un travail de longue date euh, ça faisait dix ans que paloma euh, avait commencé ce travail de collecte sur le quartier du Blown et donc elle avait éprouvé les techniques on va dire de collecte de témoignages euh, c'est un volet qui est pour nous très important de ne pas seulement de ne pas faire des projets qui vont être des projets one shot mais d'avoir de penser une durabilité dans les projets euh, nous avons donc conçu un projet de coopération européenne et avons déposé une candidature auprès de la Commission européenne sous le programme Erasmus+ partenariat stratégique de l'éducation des adultes, en mars 2015. Après une réponse positive de, positive de la même année, euh, donc en juillet, on a commencé le projet à la fin de l'année 2015, un projet qui a donc pris fin en août 2017, donc un projet de deux ans, Il s'est déroulé sur deux ans. L'encyclopédie des migrants, le geste artistique, c'est, comme vous pouvez le voir, un détournement de l'encyclopédie de, de Diderot et d'Alembert. Dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, euh, on trouve une compilation de savoir légitimé, de savoir officiel. Dans notre encyclopédie, dans l'encyclopédie de, l'encyclopédie des migrants, on trouve une autre compilation de savoir euh, d'une autre nature, mais tout aussi important, des récits de vie. Des, des histoires de vie des récits de personnes migrantes. Pour appuyer cette idée, chaque ville partenaire devait s'engager à acquérir un exemplaire de l'Encyclopédie des migrants, mais pas seulement à l'acquérir, mais à l'acquérir au nom du patrimoine historique de la ville. L'objectif, c'était de faire rentrer ces témoignages au patrimoine des villes, pour faire reconnaître la migration comme bien construit la ville. Euh, donc, le projet... Hop, une petite carte du projet. Euh, le projet s'est déroulé, je le disais, sur quatre pays, et donc sur huit villes en particulier, sur le, sur le, le pourtour atlantique. Euh, donc trois villes en France, Rennes, Brest et Nantes. Deux villes en Espagne, Cadiz et Ron et Porto et Lisbonne pour le Portugal. Et bien sûr, Gibraltar pour le territoire britannique d'Outre-mer. Euh, L'encyclopédie des migrants pour que vous puissiez voir ce que c'est, voilà, là, voilà, a pris donc la forme d'un livre d'artiste de 1782 pages, réparti en trois tomes, relu en cuir et édité en huit exemplaires. Euh L'objectif de cette reliure en cuir, de cette dorure, euh, de, de, du côté très précieux de cette, de cette encyclopédie, c'était toujours, alors ça a deux de, de volontés, on est aussi dans le, on est dans le geste artistique et dans la volonté de, de, de copier, on va dire, l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, mais aussi bien sûr de démontrer de la préciosité de, euh, des témoignages qui sont, euh, qui sont à l'intérieur. Donc cette encyclopédie, elle contient 400 témoignages de personnes migrantes, elle se compose de la façon suivante. Voilà. Donc, on a euh, une version tapuscrite de la lettre de la personne migrante dans la langue de publication. Euh, donc, soit en français, soit en anglais, soit en espagnol, soit en portugais. Ensuite, on a un fac-similé, ils en parlent dans l'extrait le, du documentaire que, que je vous ai montré juste avant. Un facsimilé de la lettre, donc la lettre qui fait donc deux pages, c'était effectivement un des critères, une des règles à respecter pour les partenaires. Et une, un portrait photographique co-réalisé par, par un des 16 photographes du projet et la personne migrante. Euh, je le disais, donc la lettre euh, tapuscrite allait soit en français, soit en anglais, soit en portugais, soit en espagnol, en fonction de là où a été acquis euh, l'encyclopédie des migrants, car il y a eu donc huit exemplaires huit villes. Et on retrouve à l'intérieur de l'encyclopédie 74 langues. On en arrive aux productions et aux ressources éducatives libres. Donc tout d'abord, euh, l'ensemble de nos productions sont sous licence Creative Commons, sous la licence la plus restrictive, qui est donc attribution, pas d'utilisation commerciale et pas de modification. Alors, euh, tout d'abord, euh, donc vous pouvez voir ici le site Internet du projet, qui a été donc euh, pensé comme un blog et qui permettait à tous les partenaires du projet d'intervenir, de créer une actualité, de réagir, à, voilà, à, ce qui, à raconter ce qui se passait dans leur ville au moment du projet européen. Et à l'intérieur de, de ce site, du, de, du site de l'encyclopédie, on peut trouver, voilà, ça, c'est donc, ça, c'est l'encyclopédie numérique. Euh, donc, là, on est sur la page d'accueil de l'encyclopédie et on peut retrouver, donc, à partir de ce site, les 400 témoignages de l'encyclopédie des migrants. Euh, on peut, par exemple, cliquer sur « Lire un témoignage » et donc tomber sur un témoignage au hasard ou aller direct, ou aller dans l'onglet dans de recherche qui est sur la gauche, l'onglet noir, là, et donc, avec cet onglet de recherche, on peut rechercher dans les, 400, dans les 400 témoignages, on peut rechercher en fonction de la ville où habite actuellement la personne migrante ou en fonction d'une langue maternelle, en fonction d'une langue. En fonction, on peut aussi aller rechercher les témoignages en fonction des photographes. Euh, voilà. C'est un, un outil assez extraordinaire, hein. ça, a été, euh, ça a été créé en partenariat avec l'université Rennes 2 avec euh, le CREA, pareil, ce, ce, ce, cette encyclopédie numérique, et ça reste un outil euh, extrêmement utile dans le cadre de la dissémination du projet. Euh, là voilà un extrait, donc autre production, autre ressource éducative, éducative libre, le documentaire dont j'en parlais, euh, donc vous avez vu un extrait tout à, tout à l'heure. Euh, le documentaire, c'est un documentaire de 52 minutes qui a été coproduit avec euh, le programme Film et Recherche en sciences humaines et qui donne à voir la fabrique du projet. Euh, tout comme l'encyclopédie numérique, c'est un, un excellent outil de sensibilisation, ça permet d'amener une discussion... Euh, très facilement sur, sur le projet de l'encyclopédie. Et c'est aussi évidemment un outil de mémoire du projet, ce qui est très important pour nous. Le manuel d'usage, encore autre production et très bonne ressource éducative libre, euh, c'est un mode d'emploi en fait, de l'encyclopédie. Il explique comment s'en servir euh, et il ouvre des pistes d'appropriation pour, pour différents publics, notamment pour des publics enseignants. Donc, il a été effectivement distribué à l'ensemble des partenaires, et notamment. Euh, autre production, les guides de l'encyclopédie. Donc, il y en a quatre. Il y a le guide de la personne contact, le guide du photographe, le guide du partenaire opérationnel et le guide de la ville partenaire. Ces guides ont permis de transmettre les valeurs du projet à toutes les personnes et entités actives au cœur de celui-ci au cours de celui-ci, pour que soit respectée l'éthique que nous avons voulu. Et enfin, dernière euh, production et dernière ressource éducative libre, le kit des référentiels. Il permettait de transmettre les documents qui ont construit l'éthique du projet, comme euh, la déclaration de Fribourg sur les droits culturels, par exemple, ou la déclaration des droits de l'homme, euh, et aussi des articles de chercheurs en sciences humaines et sociales sur la migration dans leur pays, donc en Italie, au Portugal, à Gibraltar, à Gibraltar ou en France. Voilà pour les ressources éducatives libres. Euh... Je passe un peu sur les choses qui ne sont pas forcément essentielles pour aujourd'hui. Le projet de l'encyclopédie s'est construit donc en trois phases. Une première phase de collecte, une seconde phase de conception avec l'édition et l'impression de l'encyclopédie et une phase très importante pour terminer, la dissémination. Cette phase de dissémination, c'est une phase essentielle dans un projet Erasmus+. Il s'agit ici de, de, de disséminer les productions, donc les ressources éducatives libres produites dans le cadre du projet. Il y a notamment dans le budget Erasmus+, un financement possible de ces événements, événements qui sont essentiels pour lancer une dynamique, pour permettre une appropriation. Euh, chaque partenaire opérationnel, par exemple dans le cadre de l'Encyclopédie des migrants, euh, s'est engagé à organiser un événement, un événement de dissémination de ces ressources éducatives libres pour permettre au plus, un, au plus grand nombre de se les, de se les approprier. Et cet événement, il faisait partie de l'accord qu'on avait conclu avec chacun des partenaires dès le début du projet. Euh, la phase européenne, pour conclure, la, la phase européenne de, de l'Encyclopédie des migrants, donc elle a pris fin en 2017, euh, mais depuis, nous sommes constamment contactés pour disséminer ces règles, euh, tout comme les partenaires du projet de l'Encyclopédie qui continuent aussi à nous faire, à nous faire savoir euh, à quel moment et dans quel cadre ils, ils disséminent ces, ces différentes productions. Voilà pour ma présentation. J'attends que mes hôtes reviennent sur scène pour vous quitter. Ah non, il faut rester, Sophie. Hein. Il y a peut-être des questions. Alors, j'en vois pas là dans, <rire> le... Vois pas dans le dans le... le volet à droite. En revanche, moi, j'en avais éventuellement une. Enfin, c'est le moment de poser les questions. Hein. Les... Les... les participants, si vous en avez dans la partie questions. C'était plutôt sur la manière dont vous interagissez ou dont cette encyclopédie, en fait, a intégré l'éducation. C'est-à-dire que vous, vous êtes une association, vous êtes dans le, la culture et les, ce sont des artistes qui ont contribué. Et comment est-ce qu'il y a un, une porosité entre ce que vous faites et puis une utilisation en classe ou en dehors, d'ailleurs c'est vraiment le cas. Depuis, euh, depuis la fin de, de, du projet, euh, enfin, depuis l'édition de l'Encyclopédie des migrants, on est, euh, on est constamment invité dans des, dans des programmes de, de, de formation pour, euh, pour parler effectivement de comment est-ce qu'on a fait ce projet et, euh, et du coup, le, le, le, enfin, clairement, toutes les, les ressources qu'on a pu produire, euh, que ce soit l'Encyclopédie... Je vais par, parler principalement de l'Encyclopédie numérique, euh, du documentaire et euh, du manuel d'usage. Ils sont voilà, constamment, euh, constamment utilisés dans des programmes de formation. Euh, que ce soit, euh, alors évidemment, principalement là où les partenaires sont. Donc, euh, dans les villes, euh, au sein des universités, des villes partenaires, et aussi à Rennes, bien évidemment. Euh, ça peut aller un peu plus loin, mais c'est vrai que c'est principalement au niveau des villes, euh, au niveau des villes partenaires. D'accord. Marie-Pierre, est-ce que tu avais une question éventuellement alors moi, il m'a emmené une effectivement, en vous écoutant. Je regarde, il n'y a, a toujours pas de, de questions qui sont posées, donc n'hésitez pas. Euh, Sophie, à un moment, vous avez dit, il est nécessaire de faire ensemble, et vous avez parlé aussi de la, de la fusion, en fait, des postures de destinataire et destinateur. Vous avez utilisé ces deux termes. Comment, en fait, comment les, les personnes qui ont directement produit, contribué, donc les migrants, ont, se sont appropriées ce, ce double positionnement de destinataire-destinateur euh, Alors, euh, c'est une œuvre collaborative, donc euh, c'est important de, pour nous. C'est effectivement le projet de Paloma Fernandez-Sobrino, produit par l'Âge de la Tortue. Par contre, c'est une œuvre collaborative, c'est-à-dire qu'il y a… Euh, alors. Il y a donc 400 témoins, donc il y a 400 personnes qui ont rédigé des témoignages, il y a 16 photographes et il y a 16 chercheurs en sciences humaines qui ont euh, écrit des textes en sciences humaines dans l'encyclopédie. Il y a donc 432 collaborateurs, euh, ce n'est pas 432 artistes, mais effectivement c'est une œuvre qui a été composée tous ensemble. Le, il y avait euh, une demande qui était faite aux, aux personnes migrantes euh, de rédiger une lettre, elles étaient accompagnées pour ça. On les a pas euh, lancées, on non. leur a pas lancé cette mission sans les accompagner, bien évidemment. C'est pour ça que vous avez pu voir dans les guides un guide de, du, j'ai plus le terme. Euh... Enfin, en tout cas, c'est la personne qui accompagnait les qui accompagnait les personnes migrantes. Euh... Et il était par contre laissé une grande liberté dans, la, dans le choix de, de, du récit de la personne, de la personne migrante. On n'était euh, pas du tout euh, à l'obliger à parler de, de, de, de telle ou telle problématique. Euh, C'était une question qui était posée. Voilà, qu Qu'est-ce euh, qu que le départ euh, avait construit ou déconstruit, le départ de la terre natale avait construit ou déconstruit pour elle Et après, euh, en tant que... En tant que destinataire et destinateur, l'objectif, c'est effectivement, euh, c'est la personne, donc la le, le personne migrante aura donc rédigé cette lettre, mais euh, donc elle est elle est, est, destina, est destinataire, euh, mais elle est aussi destinataire parce que l'objectif, c'est de composer une œuvre qui va être, qui est accessible pour tous et notamment pour elle, euh, et ça peut l'intéresser en tant que personne, en tant que personne migrante, d'avoir un livre qui, euh, qui parle de sa situation, en tout cas qui, euh, qui, qui mêle différentes situations par rapport à la migration. Mmh. Super. Sophie, on a une bien. question dans le, dans le volet question. Mmh. Je ne sais pas si vous y avez accès directement. Oui, je vois mmh. ça. En termes de, de dissémination, quels sont les impacts sur la société civile, et notamment sur les décideurs publics et eh bien, euh, les impacts, euh, c'est notamment la participation de décideurs publics au, au séminaire qu'on a pu faire, au séminaire intermédiaire. Donc, dans le cadre du projet, on a fait trois séminaires, comme c'est souvent le cas, un séminaire de lancement, un séminaire intermédiaire et un séminaire de clôture. Euh, alors... Que ce soit, j'allais dire, au séminaire intermédiaire, au séminaire de clôture, mais aussi au séminaire de lancement, euh, des décideurs publics ont pris part à ces séminaires pour venir partager euh, ce qui s'était passé en amont du, de, du lancement du projet européen euh, et aussi voir ce qui s'était passé donc tout au long du projet. Donc il y a eu des, des décideurs publics qui ont participé à l'ensemble du, du, du processus euh, ce qui est important de dire, c'est qu'aussi les villes faisaient partie des partenaires. Il y avait euh, trois villes qui faisaient partie des, des partenaires officiels dans le cadre du, du, du, du projet Erasmus+. Euh, il y avait la ville de Riron, la ville de Lisbonne et la ville de Rennes euh, qui, qui se sont engagées avec l'âge de la Tortue, mais avec tous les autres partenaires aussi, à porter cette candidature euh, pour, euh, pour, euh, voilà, pour la soutenir. Euh, et euh, une autre forme d'engagement des de, de décideurs publics, c'est cette acquisition de l'Encyclopédie de des migrants euh, comme faisant patrimoine de la ville. Je vais poursuivre avec alors une, une autre question qui est posée par David O'Keeffe Comment, au début du projet, avez-vous décidé le temps à consacrer aux trois phases de collecte, de conception et de dissémination euh, alors, je pense qu'il y a une part de. Euh, on on s'est fait accompagner hein, par rapport à l'édition parce qu'on n'avait jamais fait d'œuvre si grande. <rire> euh, on n'avait on pas forcément conscience du temps euh, que pouvait prendre la relure, euh, que pouvait prendre euh, euh, l'édition d'un d'une d'un euh, tel ouvrage. Donc, on s'est fait on s'est fait accompagner de d'experts en édition. On a engagé des personnes qui ont pu nous nous aider là-dessus, euh, ce qui nous a permis effectivement de définir notamment le temps de conception, le temps de collecte, je, je le redis, il y avait dix euh, ans d'expérience de Paloma là-dessus. Donc du coup, on avait, on avait une, une certaine idée euh, de, de ce que du temps, du temps qu'il était nécessaire. Et par rapport à la dissémination, ça, ça a été un choix... Euh, qui n'est pas forcément le meilleur, c'est qu'on a la, la, la, le temps de dissémination euh, était pas aussi long qu'on l'aurait souhaité. On s'est rendu compte après, en fait, le, le, le temps de dissémination, il pour, il, je pense qu'il peut, il peut durer une année en fait par rapport à un projet de cette ampleur là. Il aurait dû durer une année, il n'a pas duré une année entière. Il a duré trois quatre mois et en fait, la plupart des disséminations ont eu lieu. Il y a une grosse part qui a eu lieu pendant le projet européen, mais une, une énorme partie qui a eu lieu en dehors du projet européen. Ce qui n'est pas forcément grave, mais ce qui ne permet pas de, effectivement, de le mettre en valeur dans le cadre de la clôture du projet européen. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions Moi, je n'en vois pas pour le moment. Autre chose juste par rapport à la, oui. euh, aux impacts sur la société civile et sur les décideurs publics, je repensais. On a été contacté, enfin, on a pris contact et du coup euh, ils ont suivi <rire> le, par rapport à l'association, enfin à la structure qui s'appelle euh, Eurocities, oui. qui est un, voilà, qui est un réseau de villes européennes, un gros réseau de villes européennes. Et euh, on avait pris contact avec eux au début du projet de l'encyclopédie des migrants. Ils n'ont pas fait partie du projet, par contre, ils sont revenus vers nous et à la fin pour pouvoir disséminer, euh, pour pouvoir parler du projet dans le cadre de réunions organisées par, par EuroCities. Et ça a été le cas, du coup. Et ce, ils ont utilisé le documentaire, le manuel d'usage. Ok, merci pour cette. Précision. Alors, je propose que l'on passe au deuxième projet. Sophie, vous restez. Alors, vous sortez de scène, mais vous restez euh, pas très loin, puisque on, on va avoir euh, de nouvelles possibilités d'échange un peu plus tard dans, dans la session. Et je vais appeler sur scène donc euh, Elisabeth Richard, qui est professeure à l'université de Rennes 2 et responsable de la filière FLEU ainsi que directrice adjointe de l'école doctorale ELIC, éducation, langage, interaction, cognition, clinique. Et je vais également appeler sur scène Dolly Ramela, ingénieure pédagogique du projet dont nous allons parler maintenant, et doctorante Lidil. Donc le projet dont nous allons parler maintenant est également un projet Erasmus+, qui vient de, de démarrer, et qui s'appelle Déclame-Fleu. Donc je vous laisse la scène. Merci Marie-Pierre. Alors, euh, moi je suis Elisabeth Richard, mais je pense que c'est écrit sur l'onglet. Et donc, je vais présenter euh, euh, ce projet européen qui vient de démarrer, enfin, ça fait une année, en septembre 2019. Je fais cette présentation avec euh, Dolly Ramela, qui est donc doctorante au sein de l'unité de recherche LIDIL, qui porte euh, ce projet à l'Université Rennes 2, et qui effectivement a bénéficié d'un court contrat euh, de d'ingénieurs pédagogiques pour ce projet dans le cadre des financements européens. Donc merci Dolly de, de ta présence et en même temps je voudrais dire que Dolly représente aussi l'ensemble des étudiants qui participent à, à ce projet à deux titres, les étudiants des trois universités partenaires que je vais présenter après et puis les étudiants internationaux puisque Dolly est, est elle-même une étudiante internationale. Donc, ce projet européen Fleu, nous l'avons monté en partenariat avec trois universités, entre trois universités européennes, l'université Rennes 2 et puis l'université Adam Mickiewicz de Poznan en Pologne. Et je remercie les collègues qui sont en ligne, que j'avais sollicité pour participer, mais tout le monde ne peut pas monter sur scène, donc... Vous verrez peut-être leurs visages à la fin. Je, je ne sais pas. Bernadetta Wojcikowska et Joanna Gorecka, qui sont donc de l'université Adam Mickiewicz de Poznan en Pologne, et puis des collègues de l'université Matej Bel en Slovaquie, Katarina Chovankova, Monika Zádříková et François Schmidt de Slovaquie. Donc tout le monde est présent. Euh, avec nous cet après-midi, même si nous sommes deux à présenter le projet cet après-midi, je les en remercie de cette rendue disponible. Ce programme, ce projet, nous l'avons donc monté en 2018, enfin eu les idées disons en 2018 pour un dépôt et une labellisation en septembre 2019. Donc le projet a une année de vie et je devrais dire une année de confinement puisque... Il a été aussi l'objet, effectivement, de, de ce grand confinement depuis le, le printemps dernier. Euh, finalement, ce n'est pas si grave, ce confinement, parce qu'il nous a obligés aussi à chercher euh, d'autres modèles, d'autres ressources euh, pour les, les coproductions de ressources que l'on voulait préparer et puis pour les autres activités que l'on avait prévues et que l'on ne peut pas réaliser actuellement. En tout cas, pas sous la forme que nous avions imaginé au départ. Ce projet, c'est peut-être l'autre slide d'Oli maintenant, ce projet qui s'intitule « Développement d'un espace collaboratif fleu, littérature, apprentissage, migration, exil, c'est le déplier de déclame fleu. Ce projet a un objectif majeur, je vais le dire comme ça, qui est la formation des enseignants, et des futurs enseignants de français langue étrangère, c'est-à-dire des enseignants qui vont s'adresser au public international pour enseigner le français, le français pour un public international. Donc, nous nous formons dans nos trois universités, nous formons les futurs enseignants du français, et donc ce, ce projet entre dans le cadre de la formation de ces étudiants. Et nous avons pris comme... Voilà, comme point d'appui principal, disons, une dimension qui est peu travaillée, à notre grand désespoir, disons, en tout cas, ce projet mérite cette place-là, c'est la didactique de la littérature, qui fait toujours très peur aux enseignants et aux étudiants, futurs enseignants. Donc, nous avons opté pour un projet autour de la didactique de la littérature et notre second choix a été d'organiser notre réflexion sur la littérature de migration et d'exil, c'est-à-dire une littérature rédigée en français par des auteurs non francophones natifs. Donc, des auteurs qui ne sont pas nés francophones, mais qui, à un moment donné, dans leur vie, ont réussi à écrire de la littérature en langue française. Donc ça, c'est notre corpus, disons, de, de réflexion. Et à partir de cela, nous nous sommes donnés quelques voilà, objectifs secondaires et des moyens et des activités. Nous avons structuré des activités pour aller dans le sens d'une ouverture vers, vers cette didactique de la littérature de migration et d'exil. Donc, les moyens que nous nous donnons prioritairement, et ça, le cadre européen nous a vraiment aidé, disons, dans la structuration du projet européen, nous a vraiment aidés à aller dans ce sens, c'est de pouvoir former nos étudiants et nous-mêmes, hein, en tant qu'enseignants, enseignants-chercheurs, nous, nous former en permanence, disons, autour de collaboration entre nos trois pays, nos trois universités, bien sûr, mais surtout autour de co-formation que nous organisons avec les étudiants des trois pays, entre les étudiants des trois pays et avec les enseignants des trois pays et une collaboration aussi de formation des étudiants mais aussi des formateurs, c'est-à-dire des enseignants-chercheurs des trois universités. Donc ça c'est le premier axe assez fort de notre projet et ces formations doivent déboucher disons, sur des coproductions de ressources de ressources que l'on veut, euh, de ressources éducatives libres. C'était aussi un, un, un objectif hein, très fort du projet dès le départ. Et nous avons euh, disons soumis euh, dans notre projet européen trois productions majeures, un espace collaboratif, la création d'un espace collaboratif, c'est un premier objectif, la création de kits euh, didactiques et pédagogiques, et puis euh, la création d'une galerie d'exemples d'usage, d'application de nos ressources didactiques. Et puis ensuite, évidemment, des, des événements de valorisation, de dissémination, et voilà, ce type de manifestation doit évidemment concourir à cela dès, dès maintenant, disons. L'autre slide Puisqu'on ne peut pas rendre compte de tout hein, aujourd'hui dans, dans, dans les 10 minutes et que nous n'avons pas encore de film qui présente tout, euh, on va s'appuyer sur quelques ressources que nous avons euh, commencé à développer avec euh, nos étudiants et, et nos partenaires, et c'est ce qu'on voudrait euh, vous, vous montrer. L'autre slide de l'île peut-être voilà. Tout d'abord sur euh, euh, l'espace collaboratif puisque le, le premier mot hein, du, du, du projet, c'est « développement d'un espace collaboratif ». Donc, euh, il s'avère qu'on réfléchit beaucoup à ce que ça doit être, cet espace collaboratif, puisque l'on veut que nos étudiants, nos partenaires, travaillent ensemble dans un espace. Et puis, on voudrait aussi que d'autres externes au, au, au projet, bien sûr, puissent euh, euh, ben, participer de ce lieu de cet espace et confronter des problématiques ou des ressources, on verra. En tout cas, dès le départ du projet, on a créé un site internet sur la plateforme Hypothèse, donc c'est ce que vous voyez en haut à gauche de votre écran. Bon, alors on était content, hein. c'est un site qui, qui prend de, de l'ampleur, qui nous permet surtout, je dirais, de déposer au fur et à mesure les différentes activités ou actualités autour de ce projet, donc c'est déjà un, un espace, disons, euh, euh, intéressant, mais pas vraiment collaboratif, même si on le fait entre tous les partenaires, et puis pas vraiment interactif non plus avec le public extérieur. Donc on a cherché d'autres moyens de rendre cet espace collaboratif plus interactif, et là le confinement nous a aidés, puisque dans le projet, ce qu'on avait comme projet, c'était de rassembler, l'ensemble des étudiants de nos trois universités, enfin en tout cas les étudiants concernés par ce projet hein, de, de formation euh, des futurs enseignants de, de FLE. Mais ça faisait quand même un peu plus de 120 personnes. Donc on, est, on, on a fait ce regroupement une fois, en octobre 2019, à Rennes 2. On a réussi à regrouper les étudiants de Rennes 2, les étudiants polonais, les étudiants slovaques et les enseignants évidemment de chaque euh, de chaque pays. Tout le monde s'est retrouvé pour une session de formation intensive à Rennes et on avait prévu de faire ces sessions intensives chaque semestre. Or, le confinement est arrivé au printemps et donc, impossibilité désormais de, de circuler et donc de se regrouper en un lieu que l'on voulait justement collaboratif à ce moment-là. Donc, on a créé autre chose au cours de ce semestre, on a décidé de créer un monde virtuel. Alors, on aurait voulu vous montrer le, le monde virtuel, mais on, on a dû faire des PDF. Donc, euh, notre présentation dynamique, elle sera en ligne. Hein. Alors, je ne sais pas si sur le site de, de, de Caroline, ça sera possible, mais en tout cas, sur le site des fleuve vous pourrez trouver la, la présentation dynamique euh, tout de suite après, après cette présentation. Donc, on a créé un monde virtuel dans lequel... Ben, les étudiants, les enseignants peuvent circuler, peuvent se rencontrer, peuvent se parler. On peut y déposer des matériaux multimédias de différentes sortes. Donc, on est déjà dans une catégorie bien plus dynamique et plus collaborative que le seul site Internet. Et puis, on s'est prêté aussi au cours de ce semestre, pendant la semaine Erasmus Days, on s'est prêté au jeu de la chaîne YouTube. Euh, en diffusant en direct euh, des sessions de formation euh, sur la chaîne YouTube. Et, et là, euh, on a eu des retours intéressants, enfin qu'on a trouvé intéressants en tout cas, euh, du point de vue de l'interaction avec le public extérieur. Ça, c'est la grande force des réseaux sociaux. Euh, c'est que tout, immédiatement, le public extérieur euh, euh, ben, voilà, répond. Euh, donc, on a eu là une capacité d'interaction avec... Euh, au-delà, disons, de, de nos seuls partenaires. On a reçu aussi beaucoup de liens, enfin beaucoup, tout est relatif, mais on en a reçu en tout cas, des liens d'autres YouTubeurs sur d'autres chaînes, avec d'autres ressources mises à disposition. Donc, on voit qu'avec ces différents, ces différents espaces, chacun a quand même son utilité, mais ch chacun porte une dynamique un peu spécifique. On est assez content de notre chaîne Youtube, mais... On veut aussi prendre garde, et parce que l'on sait aussi que finalement, toutes les ressources qui nous seraient immédiatement partagées comme ça de l'extérieur, on ne sait pas toujours très bien comment elles ont été évaluées, expertisées. Donc pour le moment, notre monde virtuel et notre site internet nous permettent en tout cas de respecter l'éthique que l'université doit évidemment porter aussi, hein, d'expertise des ressources qu'elle diffuse. Donc ça, c'est pour l'espace collaboratif, mais ce qu'on voulait vous montrer, c'était l'évolution du, du mode d'espace qu'on a pensé, euh, peut-être que ça évoluera encore euh, par la suite, on verra bien. La deuxième, le deuxième type d'évolution qu'on veut vous montrer, c'est sur les ressources elles-mêmes. Alors, on a pris un seul modèle de ressources, ce sont les ressources que les étudiants ont commencé l'année dernière. Alors l'année dernière, ils ont présenté des posters sur lesquels on avait une description de l'auteur, donc non francophone natif, mais qui a écrit de la littérature en français, une description de l'œuvre, une description des, des objets de recherche que l'on peut tirer de ces œuvres littéraires. Enfin, ils ont organisé le, leurs affiches de la manière qu'ils le souhaitaient. Bon, On a donc fait des affiches l'année dernière. Cette année, grâce au monde virtuel, les nouveaux étudiants de cette année ont pu à nouveau créer des affiches sur d'autres auteurs, d'autres œuvres littéraires, mais ils ont pu, je dirais, agrémenter leurs affiches d'outils multimédia, de ressources multimédia, des vidéos, euh, des chansons, et on entend aussi des chansons, euh, de la musique… Euh, Bon, tout un tas de ressources multimédia qui viennent agrémenter les objets de recherche et de littérature qu'ils veulent mettre en avant dans leurs affiches. Et tout cela donc dans un monde où plusieurs personnes peuvent circuler en même temps et donc discuter en même temps de, de ces œuvres littéraires et de la didactique que l'on peut tirer de ces œuvres littéraires. Parallèlement à, à l'exposition, disons, dans le, monde, dans le monde virtuel, les étudiants travaillent maintenant aussi autour de, de photos 360 degrés. Alors, on ne peut pas non plus vous montrer le 360 degrés, mais on, on vous montre tout à droite de, de l'écran deux images, deux captures d'écran, euh, de photos euh, dans lesquelles vous pouvez naviguer, donc vous pouvez aller en haut, en bas, à droite, à gauche, vous pouvez faire le tour, c'est des photos vraiment 360, et dans lesquelles les étudiants viennent incruster, c'est ce que l'on voit dans l'image de, de, de la chaîne de montagne, les étudiants viennent incruster des ressources multimédias en rapport avec leur corpus de littérature, de migration et d'exil. Donc ces incrustations permettent de de justifier de, du choix de de, de l'auteur, euh, euh, permettent aussi d'incruster de, in, des extraits euh, des œuvres littéraires, euh, des émissions de radio. Tout le, toutes les ressources multimédia sont possibles euh, à, à l'intérieur de ces photos 360. Donc, ce diaporama-là, juste pour vous montrer aussi l'évolution de, des ressources déductives. Éducatives libre que l'on a voulu créer, en tout cas une partie de ces ressources. En une année, voilà l'évolution aussi de, des modèles que l'on a pu mettre en avant, disons, de, de plus en plus immersives. C'était aussi un objectif qu'on voulait se donner. C'est collaboratif et immersif. L'autre diaporama, une autre, une autre idée, là, là ce n'est pas une photo 360, c'est une photo simple je dirais, c'est une photo, dans laquelle les étudiants ont incrusté de façon cachée des éléments. Là par exemple, on vous a fait une capture d'écran d'un élément rajouté à la photo par les étudiants qui montre les différents lieux dans lesquels se déroule l'œuvre de François Cheng. Et pour pouvoir avoir accès à cette ressource, il faut aller cliquer sur le « Globe ». Donc, pour le lecteur, disons, de cette ressource, il faut qu'il navigue avec sa souris sur les différents éléments de, de l'image et puis différentes, différents médias, différentes autres ressources vont apparaître au fur et à mesure. Donc, c'est un autre modèle que, que l'on voulait aussi vous montrer. Peut-être la diapo d'après En fait, il manque une diapo d'Oli, <rire> je ne sais pas où elle est. Mais il manque une diapo qui, qui montre euh, comment on a essayé de penser la, la, la fabrication de ces ressources, puisque ces ressources, évidemment, on les veut libres, donc on veut aussi qu'elles puissent répondre disons, à, à tous, les, tous les droits hein, de diffusion et d'exploitation, à la fois par le projet lui-même, hein, des Clamfle, mais aussi évidemment par le public externe qui viendra... Euh, on l'espère en tout cas, se servir des productions de, de déclame-feu. Voilà, j'espère que ça a été assez clair. Et pour, pour terminer, on voudrait vous présenter une vidéo. On n'a pas encore de vidéo de présentation générale du projet, puisqu'il est encore un peu trop, trop récent, je, je pense, mais on espère arriver à la conclusion comme l'âge de la tortue un jour. En tout cas, on voudrait vous montrer une autre vidéo qu'on a commencé maintenant à préparer dans le cadre d'une autre ressource qu'on veut mettre en avant dans notre projet. On est aussi en train de construire un MOOC de didactique de la littérature qui prend appui sur cette littérature de migration et d'exil. Donc, ce MOOC n'est pas encore terminé, mais enfin, il avance, il avance bien. Et lors de des journées Erasmus Day de, de, de cet automne, nous avons aussi proposé à nos partenaires et à des extérieurs qui, qui, se sont, qui, qui sont venus à nos Erasmus Day, tout ça était en, en virtuel, hein, dans, dans le monde virtuel, euh, on a proposé de tester, d'expertiser les premières ressources euh, que nous avons créées dans, dans ce MOOC. Donc là, on ne va pas vous montrer les ressources elles-mêmes, le, le MOOC lui-même, mais on va vous montrer la vidéo d'introduction euh, de ce MOOC pour euh, vous rendre compte de, de ce qu'il de ce, de ce qu sera, nous espérons en tout cas, euh, le MOOC. Et puis, ça dit bien aussi le, le cadre, disons, euh, du projet. Voilà, peut-être qu'on peut... enseignants et enseignantes de FLE, où que vous soyez dans le monde. À vous aussi, étudiants et étudiantes en didactique du FLE, bienvenue. Nous enseignons à l'université Rennes 2, au CIREF, centre de français langue étrangère, et en master en didactique des langues. Nous avons le même prénom, la même passion pour la littérature. Dans ce MOOC, nous allons vous transmettre les meilleurs outils expérimentés sur le terrain vous tendre le relais pour vous aider, vous aussi, à réussir votre enseignement de la littérature. Si vous imaginez qu'il est possible de vivre sans littérature, ce MOOC est là pour vous détromper. Si vous vous dites, la littérature, à quoi bon Si vous pensez qu'enseigner un texte littéraire, c'est trop de travail, que la littérature française est trop difficile pour votre public, ce MOOC va vous rassurer. Nous avons sélectionné des auteurs d'origine étrangère devenus, entre temps, professionnels de la littérature en langue française. C'est une nouvelle donne de nos sociétés mondialisées. Le public fle trouve dans nos textes le miroir de son apprentissage. Il est doublement impliqué par cette mise en abîme. Notre méthode d'analyse est centrée sur la façon dont est reçu le texte. Car un texte existe seulement Saisi par un regard, une pensée, une émotion. Nous nous mettons à la place du sujet lecteur qui découvre le texte, le comprend, le ressent. Le public allophone est donc au centre du dispositif. Par le thème et par la méthode. Dans ce MOOC, des apports théoriques, de la méthodologie, des entraînements et clé en main, quatre textes entièrement didactisés. Nos objectifs donc Inviter la littérature dans l'apprentissage linguistique. Transmettre les fondamentaux de l'analyse textuelle. Donner la parole à des écrivains, et surtout des écrivaines, enfin visibles dans nos sociétés. Nous avons eu un immense plaisir à concevoir ce MOOC. Emparez-vous du même plaisir Est-ce que vous avez terminé la, la présentation ou Est-ce que vous souhaitez ajouter oui. des éléments C'était la fin. Okay. Merci. merci, merci beaucoup. Euh, la vidéo sur le MOOC fait très envie. Ah, euh, euh, euh, j'avais une première question avant de regarder dans la. Vous avez, lorsque vous avez préparé cette présentation, euh, vous avez choisi l'intitulé de la production de ressources éducatives libres à l'Open Education point d'interrogation. Et qu'est-ce que vous souhaitiez souligner à travers ce titre Oui, en fait, c'est surtout euh, l'évolution de notre espace qui nous, qui nous fait réfléchir euh, à, à cette question, justement, puisque euh, les ressources éducatives libres, c'est une chose euh, qu'on voilà, qu qu espère pouvoir mener à bien, en tout cas, créer des ressources que l'on pourra mettre à disposition de la communauté euh, enseignante de FLE et futurs euh, enseignants de FLE, euh, de là à ouvrir l'espace à YouTube, par exemple, euh, et se dire que, euh, que l'open éducation peut aller aussi loin que YouTube et recevoir donc euh, à la fois des ressources expertes, expertisées, et puis des ressources différentes. Voilà, l'open éducation nous, nous fait nous poser ces questions-là aussi, en fait. Et c'est vrai que ça ressortait particulièrement, en fait, de, de, de, de votre présentation, la, la, la question de la relation entre l'université et ce que vous mettiez dedans aussi, la connaissance et l'expertise universitaire et sa relation. Alors, vous appelez ça le, le monde virtuel, ou est-ce le, le nouveau monde qui, qui mixte mmh. le virtuel et, et d'autres choses. Mmh. Et cette espèce d'hybridation entre le doctorant et l'influenceur euh, YouTube euh, mmh. qui, est, qui a à réfléchir. Donc, c'est vrai que ça ressortait mmh. Euh, mmh. tout à fait de, de vos propos. Mmh. Est-ce qu'il y aurait des questions parmi les participants ou des, des réactions, des avis, des partages d'expériences. En tout cas, je okay. sais qu'il y a des collègues de FLEU normalement. Oui. Euh, <rire> Alors, <assistive. rire> donc, collègues de FLEU, souhaitez-vous <rire> vous exprimer Ou pas pour le moment Je regarde, je continue de regarder. OK. On aura un autre temps de, de, de questions-réponses dans, dans un moment, donc ce, ce n'est pas un problème. Je vais en profiter alors pour euh, peut-être euh, rappeler également euh, Sophie euh, Archereau euh, sur scène, euh, là plus sur la dimension en fait euh, porteur de projet Erasmus. Euh, donc, on l'a vu, Erasmus offrait des, des possibilités pour pour les acteurs de l'éducation et de la formation, et en particulier sur le domaine des ressources éducatives libres et de, de l'open education. Euh, vous, vous êtes passé par là. <rire> vous avez expérience, cette expérience-là. Euh, Qu'est-ce que vous en retireriez Quelles sont, à, à votre avis, les, les, enfin, de votre expérience, les, les opportunités euh, euh, partenarial ou, ou financière que peut offrir le, le programme euh, à contrario ce qu'il n'apporte pas et qu'il faut aller peut-être chercher ailleurs votre retour d'expérience vraiment en tant que porteur de projet et euh, peut-être pas les conseils mais les astuces que vous pourriez euh, partager auprès euh, de ceux qui seraient tentés par l'aventure alors peut-être euh, Sophie pour vous accueillir à nouveau sur scène. Ça marche, merci. Euh, oui, ce que j'ai pensé effectivement en termes d'opportunités financières, euh, quelque chose qui est intéressant dans le cadre du programme Erasmus+, c'est le fait qu'il n'y a pas de pourcentage de cofinancement qui est demandé. Euh, c'est rare, euh, notamment dans le milieu artistique, on connaît plus euh, le programme Europe Créative qui a, une, qui a un pourcentage oui. de cofinancement obligatoire. Euh, ce qui est plus courant. Et là, effectivement, dans le cas d'Erasmus+, ce n'est pas le cas. Donc, c'est quand même une c'est une vraie valeur ajoutée, je trouve, pour ce, pour ce programme. En fait, les, le, le financement se fait sur la base de, de forfaits. Euh, voilà, ça peut être positif et négatif euh, aussi sur certaines choses, mais en tout cas, c'est une façon de, de travailler qui est différente euh, des programmes qu'on peut connaître habituellement. Et en termes de oui. voilà en oui. d'opportunités partenariales, euh, euh, l'intérêt d'Erasmus+, euh, en tout cas nous je sais qu'on en a, on utilise, c'est la possibilité de euh, d'aller chercher des partenaires dans plein voilà dans, un, dans une pluralité de domaines euh, très très grande. Euh, je disais le, le projet de l'encyclopédie des migrants, mais aussi là le projet qu'on porte actuellement. On a des partenaires qui sont des villes, euh, on a des partenaires qui sont des universités, on a des partenaires qui sont des associations, de plus ou plus ou moins, enfin voilà, petite mais aussi très grande. Euh, c'est, euh, c'est, comme je disais tout à l'heure, la dissémina, enfin, je pense que la dissémination, elle est, euh, la richesse de la dissémination, elle vient aussi de la richesse de ce, de, ce, de la pluralité de ce consortium. Oui. C'est vraiment quelque chose qui est important et Erasmus, Plus le permet donc il faut, là, il faut en profiter. Euh, ça va même jusqu'à tout à l'heure, je parlais de d'Eurocities. Eurocities maintenant fait partie euh, du consortium du projet euh, qui a suivi l'encyclopédie des migrants donc c'est vraiment, ça peut être vraiment de tout, euh, ça peut être très divers. Quoi. Je, je peux répondre de, de notre côté euh... Pour nous, je pense le, le point le plus fort de, de, de, de pour le dépôt de ce projet a été la, la possibilité euh, qu'offrait l'Europe, enfin qu'offrait euh, ce type de, de projet, de rassembler des étudiants euh, de, de pays donc éloignés hein, et de les rassembler physiquement. <rire> voilà, on en était là à ce moment-là. Donc euh, pour nous, c'était vraiment ça le, le projet. Hein, c'était vraiment de pouvoir euh, euh, faire, faire travailler ensemble euh, dans des pièces closes euh, des, des étudiants de pays euh, différents. Or, euh, bon bah on l'a fait une fois, je ne suis pas sûre que sur les trois ans, nous avons un projet sur trois ans, et donc là c'est la deuxième année, cette année on a abandonné toute mission euh, extérieure, l'année prochaine on verra bien, si peut-être la dernière année on pourra refaire euh, ce type de, de manifestation, mais ça n'est pas euh, garanti. Voilà, donc en tout cas, mais peu importe, c'est la situation, ce n'est pas l'Europe qui, qui, qui est en défaut en quelque sorte. L'Europe nous faisait cette proposition et, et pour nous, c'était vraiment… Euh, euh, ce n'était pas juste un déplacement d'un enseignant ou euh, voilà, de, de, de deux étudiants. Non, c'était vraiment, euh, nous, quand on, quand on ira, parce qu'on n'est pas allé, mais quand on ira à Poznan ou à Bystrica en, en Slovaquie, on ira à 80%. Euh, l'Europe nous permettait de, de faire cette, cette démarche euh, Bon là pour le moment euh, c'est pas tout à fait réalisé mais ça le sera peut-être. Et du point de vue des partenariats donc euh, nous nous avons monté un partenariat avec les vraiment les universités euh, euh, avec lesquelles nous, nous travaillons déjà auparavant euh, depuis très longtemps hein, ce sont les deux universités euh, qui ont des partenariats Erasmus avec Rennes 2. Euh, depuis le début des Erasmus. Donc, euh, voilà. Donc, nous connaissons très bien euh, les collègues. Nous connaissons très bien euh, le type d'étudiants euh, qu'ils ont. Enfin, nous, nous connaissions très bien. Donc, euh, c'était pas très difficile, je dirais, d'imaginer de, de, un projet commun et de, et de l'organiser. Ce que je, ce dont je m'aperçois maintenant, c'est vraiment l'ouverture que ça nous offre vers d'autres partenaires potentiels euh, que nous ne connaissons pas mais qui viennent nous chercher, euh, bah, comme Marie-Pierre et Caroline, hein, par exemple, que nous ne connaissions pas. Et euh, donc, maintenant, on fait bien partie du réseau européen. Je, je pense que ces projets servent aussi à ça, à nous inscrire dans des réseaux. Et donc, nous avons été sollicités, là, par Marie-Pierre et Caroline, dans le cadre de, de ce séminaire, mais nous avons été aussi sollicités, par exemple, par des collègues italiens, pour monter un autre projet, dans un autre cadre, euh, des collègues que nous ne connaissions pas, mais qui nous ont euh, trouvés ou rencontrés euh, euh, grâce à, aux plateformes européennes. Donc je pense que ça aussi, euh, pour la, la, je sais pas, la pérennisation, si ce mot existe, euh, des, des activités scientifiques et, et pédagogiques, c'est aussi quelque chose à mettre en avant. Pierre, il y a une, une, une, une petite réaction dans le chat et puis une question aussi, enfin, qui est plus un, un conseil ou une, une, une voilà, une réaction si tu veux regarder. Alors, dans le chat, alors formidable présentation, réaction. Et alors, une précision sur le financement Erasmus. Ah alors ouais, euh, je... oui oui c'est ouais. effectivement sur les euh, il y a différents euh, cadres de fonctionnement de, de financement et il y a euh, une possibilité qui sont des coûts exceptionnels et là pour le coup on n'est pas sur la base du forfait mais on est sur la base de des factures et, euh, et le, Erasmus+ Plus prend en charge 75% des, des factures des coûts exceptionnels en effet. Mm. Précision Trouver apportée et confirmée. C'est euh, ouais. bon hein, pour aller à travailler à l'agence Erasmus. Ça y est. <rire> <rire> ok. Est-ce qu'il y avait. Euh, euh, alors, il y avait. Ce n'est pas tellement une question, c'est plutôt un mm. partage de Marie-Pierre euh, Nazon. Donc, j'étais ce matin en réunion avec des collègues européens formateurs en travail social sur le thème de la formation en temps de crise. Et nous parlions de pandémie-éducation. Donc, effectivement, je pense que ça ouvre des tas de nouvelles pratiques et, euh, et, et concepts. Euh, est-ce qu'il y avait euh, d'autres personnes qui souhaitaient euh, réagir Alors, je ne euh, sais pas, Caroline, est-ce qu'on essaie euh, Est-ce qu'il y a l'un de vos partenaires européens euh, qui veut dire un mot Je vais essayer de partir de scène et, et d'inviter. Euh, on, on essaye Caroline, je, je fais vais ça Je inviter du monde, donc euh... je, peux, je, peux, je peux me déconnecter si vous souhaitez. Ok. Euh, et moi aussi, comme ça on est sûr, et j'essaye d'inviter. Euh... Oh, bah Bernadetta. Euh... Ok. Euh... Allez, hop. C'est parti. Alors, Bernadetta, vous devez accepter et entrer sur scène. Voilà, puis une Slovaque, parce que Barnadetta est polonaise, alors peut-être une Slovaque. Euh, si Katarina, mais je crois qu'elle n'est plus en. Ah, alors, en Monica, Katarina. voilà, Mo... Monica Zazrikova. Monika, alors, je prépare. Alors, moi-même, je vais pas. Voilà. Ah, si, Katarina Sharankova est là. Euh, Dolly, sauf si vous souhaitez intervenir, peut-être on peut, euh, pour faire entrer en scène vos collègues, si vous pouviez vous déconnecter un instant. Bonjour, bonjour. bonjour. Je crois donc que je suis en scène. Vous êtes en scène. Donc oui. d'où vous nous parlez et Donc je vous parle de Poznań enfin, avec l'équipe de Poznań, des collègues de l'université Adam Mickiewicz de Poznań, nous faisons partie de l'équipe Déclamfleu, qui travaille sur la littérature de migration et d'exil et donc, on essaye justement de penser des des, des méthodes de travail, mais aussi des matériaux, des ressources pour mettre euh, euh, à disposition des, des futurs enseignants et des enseignants. Voilà. Comment vous, vous avez euh, euh, été associé au projet à l'origine Qu'est-ce qui a motivé ou qu'est-ce qui a été déclencheur de, de votre participation au projet euh, bon, il y avait il y avait plusieurs raisons et plusieurs facteurs qui, qui ont joué euh, pour, pour la prise de cette décision en fait parce que enfin comme comme elisabeth a déjà dit on se connaît depuis très longtemps et on a déjà réalisé des projets de recherche ensemble ce projet n'est pas un projet de recherche à à proprement parler, mais quand même implique une certaine réflexion théorique. Et donc, euh, voilà, on a été, on a été intéressé, on a pensé un peu ensemble ce projet. Et, et ce qui nous, ce qui nous surtout intéressait, c'est de, également de profiter en quelque sorte de, de l'expertise numérique des collègues de Rennes 2. Et qui qui sont beaucoup plus en avance euh, que nous enfin, sur ce point et donc euh, et donc voilà on a décidé de s'impliquer de d'entamer de, de, de, de, ensemble cette réflexion et d'essayer de de, euh, de conjuguer en fait une réflexion théorique didactique et euh, technique en quelque sorte. Merci, merci beaucoup pour, pour avoir été là aujourd'hui. Alors, je crois avoir fait monter bonjour. sur scène également un autre partenaire du projet, Monica. Bonjour à tout le monde. Voilà, bonjour, bienvenue. Merci, merci beaucoup Alors. de m'avoir invitée. Bah, ouais, je sais pas. Je, je, il, il est vrai que presque Elisabeth et Bernadetta ont dit presque tout. En tout cas, notre apport, de notre petite équipe, parce que il est vrai que pour le nombre d'étudiants, nos étudiants sont beaucoup moins nombreux que ceux de Rennes ou de Pologne. Mais en tout cas, ils sont motivés et on voudrait bien. Euh, apporter à ce projet par exemple euh, de, de nouveau ou euh, élargir un petit peu le portfolio des livres, des œuvres qui pouvaient, pourraient être analysées dans le cadre de ce projet, surtout des livres des auteurs non francophones qui ont essayé et qui ont t -t -t écrit vraiment le, euh, leurs œuvres, leurs romans en français. Et il y a aussi une, auteur, une auteure slovaque qui a publié un roman euh, qui parle de l'exil et de migration, une auteure qui vit à Paris, euh, qui a écrit donc un roman, et on voudrait bien l'analyser dans le cadre de ce projet, donc élargir le portfolio des œuvres qui ont été déjà présentées par, Marie, par les deux Marie-Françoise dans la présentation du MOOC. Euh, voilà, on a eu aussi l'idée d'ajouter encore un, euh, un nouveau roman. On a déjà parlé avec Marie-Françoise de cela, mais en tout cas aussi, on voudrait bien, par exemple, monter, monter ou enregistrer les interviews avec les auteurs de, de ces œuvres. Et on voudrait bien aussi euh, apporter cela à nos ressources euh, libres qui pourraient être exploitées ensuite. C'est-à-dire que voilà encore bien, on discute, on se forme ensemble. Merci beaucoup. Alors, nous avons le partenaire polonais, partenaire slovaque. Je crois que j'ai invité également le partenaire roumain. Donc, je vais vous dire euh, euh, voilà. <rire> Très bien. <rire> Bonjour à tous. Euh, je m'appelle uh, Vratio Rutiadia et je viens de Roumanie. Euh, j'ai coordonné il y a trois ans un projet Erasmus puisque à ce moment-là, ça s'appelait euh, non, Comenius. Oui. Euh, oui, il a été approuvé en 2012 euh, et euh, c'était un partenariat bilatéral entre la Roumanie et la France, euh, plus précisément entre le collège Grigore Antipa de Baco et le lycée professionnel agricole de Cahors-le-Monta. Euh, ce partenariat bilatéral euh, portait sur et euh, avait le titre Nature et handicap sans frontières. Et euh, il se voulait euh, un partage de, de bonnes stratégies pour aider euh, les personnes euh, qui se trouvaient en situation de handicap. Euh, bon, c'était pas littéraire, c'était pas euh, 100% grammaire, mais euh, ça m'a beaucoup aidé en ce qui concerne l'enseignement du français langue étrangère pour mes élèves. C'est-à-dire que les élèves roumains ont travaillé en binôme avec les élèves français. Ils ont eu à réaliser des, des, des investigations de recherche euh, et à comparer, par exemple, les, les structures d'accueil des personnes en situation de handicap, tantôt en Roumanie comme pour la France. Et voilà... Euh, nous avons eu quatre mobilités, deux, deux mobilités pour les profs et deux mobilités pour les, pour les élèves, euh, c'est-à-dire que la France est venue en Roumanie avec 21 élèves et la Roumanie est partie en France avec 21 élèves pour deux semaines. C'était euh, génial. <rire> euh, pendant, ces, pendant les mobilités, euh, les élèves, euh, je vous ai dit, ils devraient travailler ensemble sur certains thèmes qui étaient euh, bien sûr euh, mentionnés dans le, dans le corpus du projet. Oh, bon, qu'est-ce qu'on a fait en Roumanie En Roumanie, les élèves français ont visité les structures, les structures touristiques d'accueil des personnes en situation de handicap. Et ici, on a parlé seulement de, de l'handicap physique, puisqu'il y a une large palette de, de situations de handicap. Il euh, y inclut le handicap économique, ou je ne sais pas. Mais on a traité seulement le handicap... Euh, euh, physique euh, et aussi auditif et visuel. Euh, les élèves français ont identifié euh, ce qu'il ce qu y a en Roumanie, ce qu'il euh, devrait être, ce qu'on euh, qu peut faire pour améliorer les choses. Euh, la même chose s'est passée euh, quand nos élèves de Roumanie sont, sont partis en France. Nous avons ah pendant leur stage, les élèves, dans tous les élèves français comme les élèves roumains ont participé à des classes, classes de français, classes d'anglais, classes de tiss, classes de euh, euh, disciplines techniques. Euh, puisque le collège Grigorya ne dit pas de baco, quand je dis collège, je, veux, je, fais, je fais référence au niveau lycée parce que mmh. je sais que le système oui. éducatif français, c'est différent du oui. <rire> Donc, euh, on était deux institutions pareilles, euh, sauf qu'en Roumanie on appelle collège ce oui. que vous appelez mmh. le lycée. Tout à fait. Oui. Bon, et euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre mmh. C'est très bien comme ça. C'est bien qu'on ait eu aussi cette euh, fenêtre euh, européenne. Ça fait du bien de, de voir des partenaires et d'entendre des partenaires euh, européens. Merci beaucoup euh, d'avoir accepté d'être monté sur scène euh, un peu à l'impromptu. Euh, ah, <rire> merci je veux merci dire beaucoup à vous. Dire un mot. Euh... Oui, je veux bien euh, rebondir sur ce que vient de dire Lucia. Que je ne connais pas, hein, mais enchantée de, de faire votre connaissance. En ce qui concerne la, la participation collaborative des étudiants, dans le cadre du projet Déclamfleu, les étudiants des trois pays européens euh, collaborent aussi à euh, donner des cours de didactique de la littérature, enfin des cours de littérature même, euh, aux, à des étudiants américains. Donc, euh, c'était inscrit dès le départ dans notre projet d'avoir un, un partenariat entre étudiants européens, pour produire de la ressource immédiate, disons, diffusée immédiatement auprès de partenaires américains que nous avons par ailleurs. Donc, ça va aussi dans le sens de ce que vient de dire Lucia. Parfait. Eh bien, écoutez, alors peut-être je vais demander à Caroline de revenir sur scène, à moins qu'elle se soit déconnecté accidentellement. Euh, je vois qu'il y a beaucoup de, de réactions euh, dans le chat et d'échanges de, de ressources et euh, d'informations. Euh, Peut-être Caroline, ouais. alors est-ce qu'il y, y aurait des questions de certaines personnes qui souhaiteraient euh, intervenir sur un point particulier ou partager quelque chose alors écoute, je vois un échange là de, de David O'Keefe oui. euh, qui, qui nous parle de Frame. Alors, je ne sais pas ouais. si c'est euh, directement relié à ce que tu connais, Marie-Pierre. Elisabeth, vous non. connaissez Oui, oui c'est -ce le monde virtuel. Euh, oui, c'est notre monde virtuel qui est sur Frame. Oui, oui. D'accord. Voilà, est qui est une plateforme de... gratuite. Je vais, je vais encore dire un mot là-dessus si vous voulez. Comme on est une université oui. de sciences humaines, nos ressources. Euh, numériques sont celles que nous pouvons avoir gratuites. Donc là, le projet européen ne nous a pas du tout aidé, par exemple, pour acheter de la ressource numérique. Donc on utilise, mais à vrai dire, on veut aussi former nos étudiants à cette réflexion-là, à pouvoir utiliser les ressources libres. Et donc cette plateforme Frame, c'est une ressource développée par une autre université et qui est une ressource libre sur laquelle on peut fabriquer. D'accord. Voilà. Ok, je comprends mieux. Parfait. Ok. okay. Donc en fait, on voit euh, un, les échanges dans le chat. Du coup, j'ai Perrine a, a aussi laissé. Euh, euh, a mis quelques ressources de l'OCDE, des ressources euh, éducatives libres intéressantes. Donc, j'ai euh, noté tous les sites. On va essayer de rassembler ça et de, de mettre sur le site du, de la conférence. Il y a un onglet ressources. Donc, on aura, euh, on aura accès à tout euh, tout à l'heure. Je dois avoir mis quelque part l'adresse que je peux partager tout de suite. Euh... De toute façon, c'est sur le site où vous vous êtes tous inscrits ce matin. Euh, Est-ce que tu vois les ressources, Marie-Pierre hein, non, non, pas pour le moment. Euh, écoute, il est euh, il est 5h moins 10. On avait prévu de, de terminer euh, aux alentours de 5h, 5h10. Donc Je propose qu'on passe à la partie euh, conclusive, hein, puisqu'on souhaitions... Euh, Ouvrir donc cette session qui portait sur l'open education au niveau européen avec des, des praticiens de la dimension européenne. Et on souhaitait ouvrir donc cette session dans sa conclusion sur la question de la reconnaissance ouverte et en particulier des open badges. Donc, dimension sur laquelle tu travailles beaucoup depuis plusieurs années maintenant. Donc, je te laisse la parole. Voilà. Simplement, euh, j'ai juste un petit problème de connexion de mon ah, côté. Je ne <rire> okay. sais pas. Je vois un écran noir. Je ne sais pas si vous avez accès. Euh... Non, c'est écran noir pour nous aussi. Tu essayes de partager, c'est ça Oui, tu sais ouais. les slide avec les… les euh... Alors, je vais… Non, alors pour le moment, effectivement, on ne voit rien. Partager un média, est-ce que tu l'as enregistré dans le… Oui. Alors, et c'est lesquels eh bien, si tu tapes EU, tu vas tout de ouais. suite sur tous nos. C'est le. Les ouais. Sites ouais. Bleus. Et le tien, c'est lequel le, C'est le, le PowerPoint euh, open. Alors, attends, je, je l'ai retrouvé. Là. Ah, okay. Moi, il ne marche pas. Donc, ce n'est pas grave. Si tu peux essayer de le mettre. D'accord. Il y a l'adresse du site. Lequel, euh, voilà. Alors, ce webinaire est enregistré. Donc, de toute façon, d'ici 15-20 minutes, vous aurez accès euh, au replay si vous voulez euh, reprendre. Euh, quand même, je pense qu'on a été assez lentement et assez clair et les échanges ont été euh, très intéressants. Euh, mais en tout cas, vous pourrez vous le repasser euh, les soirs de confinement qui <rire> risquent de durer. Oui, alors avec Marie-Pierre, on voulait conclure euh, en quelques minutes sur euh, l'une des dix dimensions de l'Open Education, qui est la reconnaissance ouverte. La reconnaissance ouverte, en fait... Euh, elle permet la transition pour les apprenants entre les savoirs reconnus formellement par le système éducatif, donc la certification, le diplôme, etc. et d'autres savoirs qui peuvent être reconnus informellement ou être acquis de manière informelle. Dans l'enseignement supérieur, par exemple, la reconnaissance ouverte, elle pourrait s'exprimer par la reconnaissance des compétences acquises dans les activités de bénévolat ou d'engagement des étudiants. Euh, on a un certain nombre d'actions bon, je crois que les slides ne marcheront pas Marie. Ouais. Ouais. bon j'essaie vas-y continue j'essaie peut-être qu'elles voilà. apparaîtront. on a un certain nombre d'actions qui reconnaissent que les étudiants font des activités bénévoles etc ou des points bonus mais on n'a pas réellement cette espèce de continuum des connaissances et de reconnaissance des compétences entre le monde formel et le monde informel et pour nous cette dimension de la reconnaissance ouverte euh, elle implique de partir des personnes, du parcours des personnes, elle implique de parler des bénéficiaires, mais pas, pas des structures. Donc, on est vraiment sur du bottom-up, et c'est aussi ce que nous ont montré ces deux projets, un hein, déclame fleu ou l'encyclopédie des migrants, c'est-à-dire que là, on a reconnu des personnes, on a partagé des ressources éducatives libres, et les badges, les open badges, qui sont un des outils de la reconnaissance ouverte, pourraient venir valoriser des reconnaissances, valoriser ces projets, donc, euh, pour nous, c'est un des outils essentiels, un des éléments importants de la reconnaissance des acquis et des apprentissages de tout le monde tout au long de la vie. Ils permettent de garder une trace de cet apprentissage que permet la ressource éducative libre. Alors, euh, je vois que Romuald est là. <rire> Ça veut dire que le séminaire touche à sa fin euh... Pas du tout. Non, en fait. non j'étais venu pour vous aider sur… Là, euh, il, est, il arrive, vous reste… Bon, de toute façon, vous pouvez l'arrêter un peu comme vous voulez, vous êtes à 1h24, mais c'était. j'étais venu pour le, le problème de partage de médias ou d'écran. Oui, euh, de médias, en fait, je voulais essayer de partager la dernière slide que j'avais. Euh, ça avait donc, fonctionné avant ou... Oui. Parce qu'il y avait euh, l'adresse en fait de euh, du, du site où on va mettre les ressources en ligne qu'on va t'envoyer. Euh, ouais, meeting. du coup, bah, éventu alors, éventuellement, soit tu me le, si tu peux, euh, tu peux l'envoyer. Euh, moi, je peux essayer de le partager euh, et le mettre à apparaître là et tu oh, pourras le contrôler. Oui, C'était juste. C'est okay. euh, pas, pas trop euh, handicapant pour vous. Non. Ouais, non je non, vais non, vous non. laisser terminer dans ce cas-là. <rire> voilà. <rire> merci. Désolé de vous avoir interrompu. Non, non. non, merci à toi. Et Romuald, c'est lui qui est derrière euh, la technique, euh, tandis que Perrine est euh, derrière l'organisation et c'est un duo de choc qui fait qu'on peut être là ce soir. Euh, alors, du coup, pour conclure, j'avais proposé à Perrine, euh, effectivement, de, de voir si on pouvait co-construire dans les semaines qui viennent, peut-être à partir du site, hein, à partir d'un Frama, pas euh, ou calque, euh, des open badges pour reconnaître les activités liées à l'open education ou les compétences que ça implique ou les engagements des uns et des autres. Euh, suivez les actualités peut-être sur le site, sur Twitter aussi, parce que j'ai tweeté pas mal de vos présentations les, les unes et les autres. Euh, si vous voulez contribuer à ça, mais l'idée, c'est de continuer avec l'idée de l'open, de l'ouverture des reconnaissances, euh, de la reconnaissance entre pairs aussi, euh, au niveau horizontal, et pas seulement, effectivement, de rester dans l'institutionnel. Je vois que Perrine, tu es là, tu voulais euh, conclure, intervenir Non, je voulais euh, dire que j'étais émue, c'est bientôt la fin. <rire> vais... La fin du webinaire La fin <rire> du webinaire, mais c'était le début de tout le reste <rire> C'est vrai, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses là. Il y a on a sept intervenantes dans le panorama des initiatives francophones. Ça, ça rejoint le fleu quelque part. Je pense qu'il y a des gens dans votre webinaire qui ont dû avoir du mal à choisir. Donc, là et je pense qu'il est là. Il fait aussi des commentaires. Mais ce qui est génial avec la façon dont il a site, Romuald, que je remercie. Une fois, c'est que vous pouvez vous inscrire après coup au webinaire, même si vous l'avez pas encore fait, vous y allez, vous inscrivez et ça vous permet de revoir tout de suite ce que vous n'avez pas pu voir avant, de le partager. Et puis après, on aura vos mails pour vous contacter sur la thématique précise. Donc, si c'est Erasmus, l'Europe, le FLE, ben voilà, vous aurez des infos comme ça. Si on envoie un grand mail général, ben vous serez au courant de je sais pas des prochains webinaires ça pourra faire par un thématique communauté euh, librement euh, au choix de chacun en fait hein. euh, donc euh, ça sera à organiser faut pas que ça soit chaotique et d'un autre côté une de mes surprises euh, quand j'ai rencontré le mouvement euh, des américains canadiens on est toujours un peu intimidés c'est qu'ils ont commencé en disant c'est normal si c'est un peu le bordel bon <rire> Parce, ça tombe bien <rire> parce que ça fait partie aussi de la dynamique et de, de la recherche. Et ce qui est important, c'est quand même l'enthousiasme, le travail et après, on va ensemble dans la même direction. Donc, il ne faut pas éteindre les petites braises et les petits feux qui, qui démarrent. Et il euh, faut se le dire et donc, on va, on va essayer de, de poursuivre. Voilà. Est... Marie-Pierre, est-ce que tu voulais compléter ce que vient de dire Perrine, peut-être par rapport à Erasmus, justement non, c'est juste parfait. Je viens de mettre l'adresse du, du site Erasmus dans le chat pour avoir toutes les infos pour tous ceux à qui ça a donné des idées, ce webinaire sur deux jours. Et si vous souhaitez trouver des financements et ouvrir vos partenaires et vos partenariats à l'Europe, n'hésitez pas à utiliser le programme. Il est fait pour les praticiens de l'éducation et de la formation. Voilà, et peut-être simplement remercier tous les participants, remercier infiniment les intervenantes. Donc femme et rénoise, c'était pas <rire> voilà, c'était pas un critère de départ, mais c'est comme ça que ça s'est terminé. Donc Open Education des femmes et Rennes et voilà. Donc merci beaucoup euh, à elle d'avoir été euh, si agile euh, pour le webinaire d'aujourd'hui. Oui, enfin tout s'est fait très naturellement parce qu'au début on avait beaucoup plus d'hommes et puis finalement voilà ça c'est. Et ben voilà. Sur l'ensemble il y a un équilibre, hein, mais euh, ça dépend. parfait. Il y en a où il n'y a que des hommes et d'autres il n'y a que des femmes. Voilà. C'est l'équilibre qui compte. Voilà, la conférence en ce moment. Merci à tous. Moi, je vais partir en tout cas. Je vous laisse terminer. Enfin. Merci. Merci, Périne. Bon, je pense qu'on a un petit peu fait le tour. Je vois que tout le monde réagit sur le chat. On a quelques petits... Ah ben, je vois que. Non, mais l'IA, ouais, bon, oui, avoir... voilà, ah, bon, je bon, vois. Oui, eh ben, Ça, c'est écoutez... les garçons, tu vois. Ça, c'est le problème avec les garçons. <rire> bon. Non, mais je pense bon. que, voilà, il est 16h59. Euh, sauf <rire> si, euh, voilà, il n'y a plus de questions. Le chat continue. Mais je pense que tout le monde a pu euh, présenter ce qu'il souhaitait présenter. Hein. Tout à fait. Je pense qu'on peut, on peut clore si euh, les autres oui. veulent se oui. déconnecter. Et donc, vous retrouvez toutes les infos sur le site. Il n'y a aucun problème. Euh, et puis voilà, je pense que la conclusion, c'est qu'il y a un aspect ludique, un aspect collaboratif, de l'immersion. Et puis le euh, confinement a donné beaucoup d'opportunités. <rire> on reste vraiment sur une note positive. Merci Elisabeth aussi. <rire> Merci à tous. Bonne soirée, bon week-end. Merci et au revoir. Au revoir.